Départ dans quelques secondes. Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs, pour cette première épreuve. Rating 0.15, 1450 mètres à parcourir avec un bon départ pour Midnight Messenger. Regardez, Special Force qui tente de surmonter son couloir extérieur. Ensuite, on retrouve Captain mosque un beau parcours en troisième position sur les barres. Ensuite, de l'arcillage, il y a Valrin. Et il y a Great 5-8 qui court à l'extérieur de Blunderbuss dans leur sillage. Et il y a Norman Rebel, ensuite euh, et bien Blunderbuss, euh, ou uh, Great 5-8 euh, du moins. Ensuite arrive You Golden Age, Blue Jean, Gimme a Swinger, out en dernière position alors qu'on est dans la ligne opposée. à uh, 750 mètres du poteau avec Midnight Messenger toujours au contrôle devant Special Force qui est deuxième à l'extérieur de Captain mosque un beau parcours. On se rapproche avec Valrin tout comme Blunderbuss qui fait l'effort, accompagné à l'extérieur par Northern Rebel, ensuite Great 5-8, New Golden Age Blue Jeans, Gimme a Swinger, spun Out. Midnight Messenger, solide meneur, alors qu'on va aborder la courbe pour rentrer en ligne, droite finale, Captain Moss fait l'effort pour tenter de recoller au peloton, mais Midnight Messenger a mis les voiles dehors et tente de repartir maintenant, lancé par le jockey Ocharas à l'arrière, il y a Valrin qui va faire l'effort, Midnight Messenger, Valrin Valrain qui termine de plus en plus fort à l'extérieur. Valrain, Mindad, Messenger. C'est Valrain qui va s'imposer. Valrain devant Mindad, Messenger. La... Voilà, c'est parti pour cette huitième épreuve avec un bon départ de Maroula Ponciana également bien parti. Dark Force qui eh bien, se montre le plus rapide pour l'instant mais reste encore à l'extérieur de Ponciana qui semble assister côté corde. Kulutu est également dans le coup. Maroula se retrouve en quatrième position. Ensuite Il y a Sandy Sport, Minnesota Dream, Ruby Spirit est en dernière position et eh bien on retrouve euh, Internet Kid alors qu'on était à 400 mètres du poteau avec Dark Force toujours aux commandes devant Ponciana qui va certainement revenir à la charge Maroula est encore bien dans le coucou du tout également là alors qu'on aborde la courbe, rentrer en ligne droite finale Dark Force encore bien en main, lancé maintenant par Pierre Cornet enfin, au va faire l'effort à l'extérieur Maroula va tenter de venir côté corde mais Dark Force qui repart de plus belle avec Ponciana qui se bat mais Dark Force à l'avantage alors que Ponciana revient bien Force va s'imposer devant Ponciana. Départ dans quelques secondes. Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs, pour cette sixième épreuve avec Shadowing qui se montre le plus rapide dès l'ouverture des boîtes. Alors qu'à l'arrière il y a une bousculade, donc Tripod se retrouve à l'extérieur de Purple Tractor, ensuite il y a Mambo Angels à son extérieur dans leur sillage à Austin, Give Me The Rain, et en dernière position Pera Palace. Les chevaux, eh bien, sont Tomo Malartic avec Shadowing toujours en tête. Avec une longue avance sur Tripod qui court à l'extérieur de Purple Tractor. De leur sillage, toujours Quarvengers, Mambo Rock. Ensuite, Austin, Pera Palace, Gimme the rain, en dernière position. Les chevaux sont au bas de la descente, bientôt plus que 650 mètres à parcourir. Toujours sous la pulsion de Shallowing. Euh, deuxième, toujours deux Purple Tractor Shadowing, très très facile devant L'attaque de Quar angels qui commence à descendre euh, plus tôt à Mettre la pression sur Shadowing Il est suivi comme son ombre par Austin Qui va être bien dans le coup à l'arrière Gimme the rain également Commence à bouger alors qu'on va aborder la courbe Pour entrer en ligne droite finale Avec Shadowing qui va tourner en tête La menace précise avec Avengers Avec Austin à l'extérieur Tripod également là Mais Shadowing, Mamborock également Qui termine de plus en plus fort Mamborok avec Austin à l'extérieur Shadowing Austin Austin, Shadowing Austin qui s'impose